Nous sommes le 29 janvier, à, donc un nouveau tour de potager pour vous montrer l'évolution du nettoyage du potager. Donc euh, la neige ayant fondu, j'ai pu continuer à travailler sur le nettoyage du potager. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, euh, euh, j'ai semé de l'engrais vert dans chacun de mes trois bacs. Ce bac là qui est beaucoup plus à l'ombre, euh, ça pousse un petit peu moins bien forcément. Donc on voit la taille à peu près de l'engrais vert. Donc la composition est la même que celle qu'a utilisé David de, de, du jardin de David et Linda. On a utilisé exactement le, le même fournisseur pour, pour cet engrais vert. Et donc j'en ai mis un petit peu de chaque côté des, du rang de poireau, enfin des rangs de poireaux. Voilà. Et euh, on voit ce que ça donne au niveau du deuxième bac qui lui est beaucoup plus au soleil. Donc vous voyez, ça a beaucoup mieux poussé déjà. J'ai toujours mon coffret du Pérou euh, bah, qui, euh, qui continue de, de pousser, hein, qui pour l'instant euh, tient le choc. Voilà, donc euh, ça pousse pas mal. Je l'ai semé un peu tard, mais bon, j'avais pas trop le choix, j'avais quand même pas mal de choses à faire. Euh, donc l'important c'est que ça pousse. Pour l'instant, on a de la chance parce que euh, il gèle pas très fort en fait, euh, il a dû geler. Euh, Quelques fois quatre ou cinq fois, mais c'était vraiment pas fort. Quoi, c'était une, une, des petites gelées blanches, comme on dit. Voilà la même chose ici. Donc là, moi j'ai laissé mes carottes, euh, j'ai laissé deux carottes ici et une là-bas au fond euh, pour pouvoir faire de la graine l'année prochaine donc euh, alors j'ai inséré dans ce bac là et euh, le bac numéro 2 qui est à côté euh, j'ai inséré en plus euh, de la fèvrole euh, donc j'ai mis deux rangs de fèvrole en fait espacés je crois de 30 cm au milieu j'ai vu que ça commençait à sortir donc c'est ici je crois ici, là on voit que ça n'a pas la même tête que les autres. Déjà ça pousse beaucoup plus tard, donc il doit y avoir un rang ici, et l'autre qui doit être un petit peu plus loin. Donc ça doit partir comme ça. Là. Donc euh, bah, c'est plutôt pas mal. Je pense que là je vais, je vais pouvoir ramasser les graines de salade Wittloff. Euh, bah, pratiquement tout, euh, tout a fleuri, là. il n'y a, a pratiquement plus rien. Donc, euh, je récoltais ça, ça devient énorme en fait. Je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait devenir aussi grand. Donc, là, j'ai quelques petites salades que j'avais semées, des salades d'hiver. Bon, mon chien me les a un peu euh, ratatinées quand il est venu fouiller. Alors, euh, il y en a un petit peu, mais bon, ça pousse super lentement en fait. Donc je pense que l'année prochaine, je, je ferai autrement. Je suis en train de réfléchir pour mettre des châssis. Donc je mettrai de ce côté-là, le long du trottoir. Donc, mais ça, ça sera l'année prochaine. Cette année, je n'aurai pas le temps de le faire. Donc ici, j'ai planté mes oignons jaunes. Enfin une partie, parce qu'ils m'en restait. À côté, j'ai les oignons rouges. Donc j'ai mis un léger paillage. C'est vraiment... C'est pas très épais et j'ai vu qu'il y en a un qui était sorti. Il faut juste que je le retrouve. Ça devait être par ici, je crois. Là. Là, il y en a un qui est. Il y en a un qui est. Qui a germé. Donc le reste, pour l'instant, j'ai rien vu, mais bon. Ça fait pas très longtemps. Hein, donc, euh... donc là, euh, ici, sous l'abri, sous euh, j'ai broyé en fait mes. Mes plants de tomates, je les ai enfin j'en ai mis une partie ici. Donc j'ai mélangé euh, en paillage avec des feuilles. Je sais que Toto fait la même chose. Donc euh, je voudrais tester pour voir si effectivement il y a un risque de, de persistance euh, des d'un éventuel mildiou euh, en plaçant euh, les les plants de tomates en paillage. Donc euh, j'ai localisé ça uniquement ici, j'en ai pas mis dans la serre pour euh, pour être sûr d'avoir quand même malgré tout des tomates si ça fonctionne pas donc ici bah, les épinards continuent de pousser j'ai quelques salades là euh, qu'il va falloir que je récolte j'en ai une ou deux et euh, là ici donc j'ai fait une étagère donc ce sont simplement des planches, en fait que j'ai posées donc euh, je vous montre vite fait comment j'ai fait voilà j'ai mis deux poteaux horizontaux euh, qui euh, supportent les deux planches, là, ici, que je pourrais enlever, euh, parce que quand les, les plantes tomates pousseront, les poteaux resteront, mais pas les planches, je les remiserai. Et donc j'ai positionné euh, les salades Whitlove pour stopper la végétation, donc suite à la vidéo que, que j'ai vue euh, sur la chaîne de la Fraternité Ouvrière, donc ça c'est la première étape, j'ai dû faire ça il y a 3 ou 4 jours je vous mettrai un extrait de ce que j'ai fait pour, avant d'en arriver là donc ici j'ai stocké le reste de mes plants de tomates donc euh, il faudra que je les détruise sans doute à la tondeuse je vais voir, je, je pense que ça sera plus facile à la tondeuse qu'au destructeur parce que comme c'est très fin le destructeur c'est bien pour euh, à tout ce qui est branche euh, assez épaisse et quand c'est fin comme ça en fait ça, ça a du mal donc, euh, donc voilà donc le, on voit que le terrain est propre les bacs sont propres donc là j'ai un peu protégé mon mon artichaut euh, mon pied d'artichaut qui est dehors donc j'ai j'ai rajouté des feuilles en plus du paillage que j'avais déjà mis donc j'ai toujours euh, des épinards ici et là je viens de terminer en fait la dernière planche euh, que, que j'ai nettoyée J'attendais d'avoir un peu de cendre pour pouvoir enrichir le sol avant de pailler. Donc, euh, bah, j'ai fait un mélange avec euh, des cendres, euh, du compost que j'ai acheté dans les, le centre de recyclage. J'ai pris euh, 250 litres de, de compost. Et euh, par-dessus, Donc j'ai mélangé ça avec un peu de, un peu de sable aussi, euh, parce que la terre est quand même assez lourde chez moi. Euh, donc, euh, pour essayer d'aérer un peu la terre, et j'ai recouvert de feuilles. Donc là, je pense que j'ai ramassé la quasi-totalité des feuilles que j'avais dans le jardin. Il me reste un petit peu que je remettrai ici. Euh, ici, on a les, les deux tas de terre en fait, qui sont en attente pour pouvoir créer un nouveau bac de culture. Donc là, j'ai ces deux tas-là, plus euh, le, les, le gros tas qui se trouve à côté de, de, de la place de parking pour, pour ma remorque. Donc, et donc le bac de culture se, re, se trouvera ici, à cet endroit-là, à l'angle-là. À terme, je voudrais, euh, je voudrais installer un, un système d'irrigation, soit sous forme de, de doya euh, fait maison, avec des, des, pots de, des pots de fleurs et un bouchon euh, que, que j'insérerais que pour fermer le pot, soit avec carrément un système d'irrigation complet avec des tuyaux qui passeront en aérien donc qui passeront au -dessus, de mes, au dessus de mes pergolas et qui se retrouveront également ici avec une pergola qui sera faite aussi sur ce bac là et je pense que ça communiquera aussi avec l'abri et éventuellement avec la serre donc à terme pour pouvoir arroser la serre de cette façon et tout ça en partant euh, de mes trois cuves qui se trouvent là-bas donc euh, je mettrai une pompe je pense de relevage et je ferai courir les tuyaux en aérien donc tout ça redescendra et ensuite ça partira également ici au niveau de, de la planche qui est là donc euh, un de mes un de mes projets pour l'année prochaine c'est de créer euh, des châssis, en fait, pour, pour, pour pouvoir protéger euh, mes euh, salades, mes choux, euh, qui ont été victimes des papillons, là, donc euh, je voudrais vraiment protéger ça, pour vraiment me lancer dans, dans des choux, sans doute des choux de Bruxelles, cette, cette fois. Donc, ça suivra, en fait, euh, euh, le trottoir qui se trouve là. Et, et donc, au bord de ce trottoir, euh, j'ajouterai des poteaux verticaux, pour pouvoir créer une percola ici, à cet emplacement, pour faire courir en verticale euh, mes cucurbitacées, mes melons, euh, donc euh, les melons, les courges. Donc, euh, donc ça me permettra de gagner de la place et, euh, et, et donc juste à côté je mettrai mes châssis avec salade, betterave et choux donc pour, une, pour pouvoir euh, concentrer en fait les plantations et les protéger en même temps, euh, en protéger un maximum. Prochainement, j'installerai aussi des clôtures électriques contre les limaces, en suivant l'exemple le, que nous a donné Patrick de, de mon, de mon bio-potager et que je remercie pour ça. Euh, donc, euh, donc, je vais en installer un sur chacun des trois bacs et, et ainsi que le quatrième quand, quand il sera terminé. J'ai tout ce qu'il faut j'ai acheté le fil, euh, les boîtiers, les connecteurs. Donc, euh, voilà, il me suffit juste un peu de temps pour m'occuper de ça. Donc j'ai aussi rentré quelques pieds de poivron dans la maison donc je vous les montrerai avant de terminer la vidéo euh, ainsi que des, des boutures de, de plantes tomates et euh, des, bout, des boutures de cocherets du Pérou. Donc, vous verrez l'évolution depuis que je les ai plantés c'était euh, très petit ils ont bien poussé depuis donc un petit point sur les plantations que j'ai rentrées pour l'hiver donc j'ai gardé deux variétés de tomates la Glacier d'abord parce que c'était la première qui m'a donné des tomates le 1er juillet et la Gardener's Delight parce qu'elle n'a pas eu sa chance cette année puisqu'elle a été touchée par le, le pied noir donc j'ai décidé d'en de, garder euh, trois exemplaires en fait de chaque variété et ensuite le coquet du Pérou, pareil, j'en ai fait trois boutures. Et j'ai gardé euh, mes euh, pieds de piment de Cayenne jaune et les pieds de piment d'Espelette. Et euh, aussi j'ai gardé un pied de poivron caviar et un pied de sweet chocolate et un pied euh, de poivron euh, long. Alors je ne me rappelle plus le nom exact. Ce sont des poivrons rouges, euh, mais longs. Donc euh, voilà, c'est pas des piments. Je fais un petit tour de serre vite fait. Euh, donc euh, comme je le disais dans la vidéo précédente, euh, j'ai positionné le reste de mes oignons jaunes qui se trouvent, euh, je, je crois, par ici. Euh, donc euh, j'ai l'ail, les échalotes et euh, une partie de mes oignons jaunes qui se trouvent euh, sur les bords. en fait. Je les ai mis vraiment euh, sur le bord des planches et donc que j'ai recouvert de feuilles de différentes natures donc à gauche sur toute la bande j'ai des feuilles de noisetier au milieu sur toute la bande c'est des feuilles de cerisier et à droite en fait j'ai une la première partie ici ce sont des feuilles de tilleul et au fond des feuilles de pommier. donc euh, voilà donc on va voir si ça peut avoir une incidence sur les récoltes donc euh, en suivant le, les, les mêmes tests que font euh, Seb et Loulou donc on va voir si, euh, euh, si, si on, on, on peut euh, en testant chacun de notre côté euh, avec différents paillages euh, si on peut obtenir des meilleurs résultats donc euh, voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo